bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous dire deux choses la première c'est que le big berquet enfin les berquets les filtres à gravité à charbon actif berquet sont une arnaque donc voilà j'en ai acheté un cet ensemble a coûté 700 euros le socle 80 euros euh, le, euh, le big berquet donc c'est le modèle big pour euh, familial le modèle familial pour quatre personnes à peu près donc cet ensemble euh, avec deux filtres à charbon actif, ça m'a coûté 450 euros. Et je me suis racheté deux autres filtres à charbon actif pour 150 euros. Voilà, vous pouvez voir, il y a quatre filtres. Et donc, je voulais vous dire d'une part que ça, c'était une grosse arnaque. Donc, vous ne faites pas avoir comme moi, je vais vous démontrer ça. Et la deuxième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que les carafes Zero Water euh, purifient euh, l'eau intégralement. Et ce euh, à un prix assez modique, puisque une carafe, cette carafe m'a coûté euh, 60 euros. Ils ont même offert un testeur, je vous en parlais tout à l'heure. Et donc euh, un filtre coûte, euh, coûte euh, 16 à 17 euros. Ça dépend si vous les achetez à l'unité ou en lot. Donc je vais vous démontrer, je vais vous faire une petite expérience avec ces eaux filtrées, avec l'eau du robinet aussi, à l'aide d'un TDS testeur, ça coûte 10 euros, et ça permet de, de, de, de calculer, de mesurer les ppm, les parties par million dans l'eau. Donc une eau à zéro, c'est une eau pure, une eau totalement pure, c'est du H2O. Euh, maintenant, plus on augmente les ppm et plus on a une eau lourde, c'est-à-dire une eau chargée en particules. ça peut être euh, des oligoéléments, donc des choses potentiellement bonnes, mais ça peut aussi être des bactéries ou euh, des métaux. Et je vais aussi vous faire l'expérience avec une électroly un électrolyseur. Ça, ça coûte, euh, ça coûte 15 euros et ça permet de, euh, de faire une électrolyse, c'est-à-dire de séparer les éléments chimiques les uns des autres. Donc, c'est le meilleur moyen pour vérifier la qualité de l'eau. Donc, voilà, Donc ça c'est l'introduction. Donc, on va passer aux expériences. Donc, j'ai commencé par l'eau du robinet. De l'eau froide, mais l'eau chaude, ça ne change rien. Et on va tester les parties par million. Donc, là, on est à 200, 210. Je ne sais pas si vous voyez très bien. 200, 209 209 parties par million maintenant on va tester l'eau du berquet l'eau filtrée avec le berquet donc là on est à 252 253 donc, il y a quelque chose qui ne va pas parce que euh, le berquet a rajouté des particules par million alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a rajouté est-ce qu'il a rajouté euh, je, je ne sais absolument pas ce qu'il qu a rajouté il faudrait faire des, des tests en laboratoire pour savoir ça et maintenant je vais tester la carafe 0 water. donc là oui on est à 0 on est vraiment à 0 vous voyez, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau vraiment pure. On ne peut pas faire mieux en fait. Et alors que c'est une carafe qui ne coûte pas si cher que ça, c'est vraiment la portée de toutes les bourses. Alors que ça, c'est vraiment une grosse arnaque qui m'a coûté 700 euros. Alors maintenant, je vais faire l'électrolyse. L'électrolyse de l'eau du robinet. Donc ça, c'est l'eau du berquet. Ça, c'est l'eau du robinet. On va faire l'électrolyse. C'est-à-dire on va euh, séparer les éléments chimiques et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça sert à rien de purifier, euh, de faire l'électrolyse du. Ça sert à rien de faire l'électrolyse de.. Ça sert à rien de faire l'électrolyse de, de la zéro parce que c'est de l'eau pure. Hein. C'est de l'eau à zéro, donc c'est vraiment H2O. Si vous faites l'électrolyse, il ne va absolument rien se passer. Euh, vous aurez toujours de l'eau translucide et transparente. Santé Donc, une électrolyse, ça dure, euh, ça dure une minute, pas plus d'une minute. Donc, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher les verres après, mais il euh, y a des choses euh, pas très très nettes, quoi. Donc, je rappelle, ici l'eau du robinet, ici l'eau du berquet. Vous voyez, c'est dégueulasse, hein. Je vous, je vous rapprocherai les verres. En fait, l'eau du berquet est carrément plus noire que, que l'eau du robinet, c'est affolant. Donc en fait, je pense que le berquet a rajouté du charbon. Je pense que le charbon euh, actif euh, fuit en fait. Les fils sont, sont de mauvaise qualité. Et euh... Alors, j'ai lavé, lavé le bercueil il y a de ça quelques minutes. Hein, donc Il n'y euh, a pas de bactéries dans l'eau. J'ai bien tout nettoyé. Voilà, de l'eau, de l'eau Zero Water, ça porte vraiment bien son nom. C'est de l'eau, euh, de l'eau euh, vraiment euh, 0 ppm, c'est à dire de l'eau pure de l'eau de, vraiment de l'âge d'eau pure voilà c'est vraiment très abordable euh, 50 euros la carafe 16-17 euros les filtres alors que ça, ça coûte une fortune ça, cet ensemble encore une fois m'a coûté 700 euros alors l'eau commence à chauffer donc je vais, vais peut-être arrêter je pense que l'électrolyse est finie là Voilà. Donc, je vais rapprocher l'appareil. Oui, excusez-moi, j'ai coupé, coupé en voulant, euh, en voulant saisir l'appareil. Donc, voilà, à gauche, c'est l'eau du robinet électrolysée. Donc, en fait, on voit qu'il euh, y a des produits chimiques. Alors, on ne voit pas très bien. Je vais... Donc, ça, c'est l'eau du robinet. Le verre est chaud, donc... Euh... Donc l'eau du robinet, donc on voit que il euh, y a, y a des, certainement des produits chimiques, et puis vous voyez, ça, là il y a des. des je ne sais pas, c'est peut-être du cuivre ou.. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais euh, voilà, c'est de l'eau du robinet. Il y a, vous voyez, il y a des particules, il y a beaucoup de particules. Et ça, c'est l'eau du berquet. Et là, on voit, je pense que c'est le charbon, en fait. Euh... Voilà, je... Alors, je vais vous faire l'électrolyse de, de l'eau au zéro water, filtrée avec la zéro water. Mais vous verrez comme c'est de l'eau pure, en fait. De l'eau à H2O, euh, ça va rien donner en fait, l'eau va, euh, va rester translucide. Et quand l'eau le, sera euh, un peu plus refroidie euh, sur ces verres, je vais, euh, je vais tester avec des, un aimant, j'ai un aimant. Donc une électrolyse, ça dure pas plus d'une minute, hein, le temps que, que ça chauffe, que ça électrolyse. Mais bon, vous voyez que euh, à la limite, l'eau, donc ça, encore une fois, c'est l'eau du robinet, ça c'est l'eau du berquet. Et vous voyez qu'à la limite, c'est encore plus crade de boire de l'eau du, du berquet que l'eau du robinet. Je pense que on voit qu'il y a des produits chimiques dans, dans l'eau du robinet que... Peut-être des, des nitrates ou... Euh, après, je ne sais pas ce que c'est que le, le truc... Euh, le truc rougeâtre. Vous voyez, ils mettent... Euh, ils mettent... Euh, on voit pas très bien, là. Alors, les, cou les couleurs, vous voyez. Euh, jaune, c'est acide fluor. Enfin c'est du fluor et d'autres matières organiques. Le vert, c'est de l'arsenic, du mercure, euh, du cuivre, du sodium, lead je ne sais pas ce que c'est. Euh, bleu, c'est des bactéries, des virus, euh, voilà, des produits chimiques, pesticides, fertilisants et autres. Euh, alors rouge, euh, c'est du fer euh, de la rouille et des bactéries, et le jaune, euh, mercure, euh, non, du blanc, du blanc. Euh, en tout cas, le, le noir, c'est le charbon. Donc là, en fait, l'électrolyse ne donne rien, vous voyez C'est de l'eau pure, donc euh, l'électrolyse ne donne absolument rien. Y a pas de il n'y a pas de noir il n'y a pas de il a pas de rouge il n'y a pas de jaune donc vous voyez je, je... donc je vous reprends quelques minutes après j'ai euh, après les trois électrolyses donc eau du robinet eau du berquet eau du zero water après l'électrolyse donc on a vu euh, que c'est vraiment la zero water qui est qui est une eau pure Là, le berquet, visiblement, a mis du charbon actif euh, dans l'eau. Et là, c'est l'eau du robinet. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais euh, j'ai un aimant. On va faire le test. Un aimant, donc, c'est pour le faire. Hein. Euh, là, visiblement, rien n'est pris. Donc là, l'eau du berquet. Vous voyez, euh, ça prend là. Il y a de la, il y a certainement des du fer. Voilà, donc voilà, moi ce que je peux vous dire hein, en conclusion, c'est ne vous faites pas avoir comme moi. Parce que ce filtre-là, enfin ces filtres-là, euh, Berquet, euh, ça coûte une fortune. Et euh, c'est vraiment. Euh, moi, je trouve ça vraiment merdique. Euh, et euh, zéro water, par contre, vous avez une eau pure à un prix abordable. Voilà ce que je peux vous dire. À bientôt pour la prochaine vidéo.